Put the place up Yeah, we know what Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. On se retrouve pour le, la deuxième édition de Tacle du Fit Game. Donc on l'avait fait il y a deux ans, Pimous, ouais. avec une caméra. Aujourd'hui les gars on est équipé, vous voyez, il y a le drone, il y a le trépied, là-bas on a une On a on a tout ce qu'il faut cette fois. On rappelle un peu le principe Pimous. 5 frappes chacun. Si par exemple toi tu tires, tu marques, je viens de voir, je te donne un nom de youtubeur, par exemple on va dire Marvel. Et tu oh, peux dire les qualités, direct les problèmes. Ah oh, t'as commencé direct par les problèmes. Tu dois me donner une qualité sur Marvel. Par contre si tu loupes, tu te donne un nom et tu dois me donner un défaut. Okay. Un, un, un truc pas bien quoi, c'est parti. Let's go, on vous fait visiter un petit peu quand même. Ouais, Donc j'en ai cinq. Hein, ai... Ah, allez hop, ouais, ça c'est fait les gars. Donc ramène ta fraise. Tu vas me parler d'Eric Flag, celui qu'on a croisé à Lille la dernière fois. Non on a commencé son sosie. Euh Eric Flag, euh, bah, je n'ai pas encore. Euh, on n'a pas eu encore eu l'occasion de le rencontrer. Il est sexy. Il est sexy. Là <rire> il fait des sacrées figures et j'aimerais bien faire un fit avec lui pour euh, justement apprendre quelques figures de street. Suce Sriland, Elle était vraiment belle Du Le hein. les gars J'ai annoncé j'ai envie de tuer sais, des, des daronnes là. Tu entraîné ou quoi Bah non et bah tu vas me donner un compliment sur euh, Pimousse de Fitness Fusion. <rire> il est malin l'escroc. <rire> bah le bâtard il y a des gros mollets. Hein. <rire> il est travaille pas, il y a des gros mollets. J'aimerais avoir les gros mollets de Pimousse. Allez ça fait du 2 sur 5 les gars. Parce que lui est content, il me met des raclés au basket. Faut que je monte qu'au foot, il peut pas me tester. <rire> Putain, elle est pas montée, mais ça rentre. Allez, viens, je vais sucer tout le feed game. Solid Mike. Solid Mike. Qu'on a vu récemment, tu vois. Euh, moi, j'aime beaucoup chez Solid non, Mike. Pigeons, frère. Le fait qu'il prenne au sérieux euh, la vidéo. Lui, il se considère. C'est un youtubeur, tu vois. C'est un professionnel. Mais il se considère aussi comme vidéaste et il essaie de transmettre des émotions lorsqu'il fait des vidéos. Et c'est pour ça que j'aime bien son contenu. Ah la pute! Tu vas me donner un défaut d'Alex Villani du coup tu sais quoi Non j'ai pas le droit, il m'a dit c'est interdit <rire> Tu vas me donner un défaut d'Alexandre Villani. Bah frère on est là pendant 3 heures, hein. je vais pas en trouver Ah bah défaut physique c'est mollet Voilà, C'est mollet tout Simplement. Je sais, le pas. On va essayer un ester. Esther du droit, lucarne gauche Ah oh, la pute Le problème c'est qu'avec le sable on a des appuis de merde Tacle le Corona Gym Non <rire> Vas-y ah donne donne plus... donne Nous on est honnête les gars on en reste avec moi, j'ai besoin si jamais ils il viennent à 10, dire 10 Haga, Parce que c'est des petites putains <rire> ah, Les halters, il n'y a, y a pas, quand on est arrivé, il n'y avait pas 60 kg, On a fait le cadeau, mais le problème c'est que c'est trop long à arriver voilà. J'espère que quand la vidéo -là sera sortie, euh, l'alter sera arrivé, mais je pense pas hein. Pour le les gars, n'achetez jamais chez eux Donc ça fait 3-0, étant donné que j'ai pas encore tiré Ça va se finir en 5-3 parce que j'ai du gros talent J'ai du talent à vendre. Ouais, ben moi je pense qu'il faudrait quitter la si vidéo mets un c'est ce déjà bien. Franchement, si j'en mets un, c'est déjà un miracle oui <rire> Le goût du miel On commence avec un petit but Oh le titre de la, la suit Sri hein. <rire> Allez, donne-moi un nom euh... Maître Cal tiens Ah oh, rapide Parce qu'on a eu des problèmes okay. monsieur Bon Maître Cal, quand on l'a vu et on pensait qu'il était naturel, on l'a dit que bah voilà, on l'avait déjà dit dans une vidéo qu'au final on a changé d'avis, mais il nous a bien accueillis en fait, on l'aime bien quand même parce qu'avec nous il a été super gentil, il nous a super bien accueillis, venu nous chercher, voulait nous déposer à la gare et tout. Quand on Il ment mais on l'aime bien. <rire> bon, là, on t'aime bien maître. Car c'est pas notre chose, on t'aime bien. C'était c'était gros ça, ça c'était une frappe tardive on est d'accord. A été belle a été vraiment belle. je suis content. Ah from human to God. Alors Fk on l'a vu il y a pas longtemps par pur hasard. Une qualité, je dirais que c'est exactement le même que dans ses vidéos, c'est-à-dire il est bon délire, il est marrant. Non, il est vraiment comme sur ses vidéos, il est aussi fou qu'en vrai. Ouais, en fait il est fou. Il est aussi fou en vrai, c'est totalement ça et je pense que ça pourrait bien coller avec nous. Donc on espère qu'un jour on fera une vidéo avec lui. Je pense que ça va être n'importe quoi. Gros, je tire au pif, la vie de ma mère, je tire au pif. T'es prêt Oui <rire> Écoutez le mauvais perdant arabe. Le mauvais perdant arabe, le retour, le retour du mauvais perdant arabe, attention C'est parce que moi je voulais jouer le beau jeu, beau je disais jeu. un coup je la mets là, un coup je la mets là, j'aurais fait efficace, tout en bas à droite. Allez J'ai une qualité de Alex Levent. Bon Ok j'aime pas ce qu'il fait en général je suis pas fan du tout de, de ce qu'il propose en général Des programmes et tout Il fait des pompes bizarres des, Une seule pompe et tout Mais En dehors de ça Il a un physique vraiment très athlétique à la Bruce Lee. Et je pense que c'est le genre de physique qui peut performer dans tous les sports C'est vraiment Il a un très bon physique Et en plus c'est son objectif Nous notre ouais. but c'est d'avoir le meilleur rapport masse sèche Je suis d'accord Mais lui c'est pas du tout ça son truc Non Dans son truc il est bon Je suis d'accord Il est très très bon Non C'est pas ce que je voulais faire ouais. Je vais enculer les claves ouais. <rire> Euh Ouh ah oh non là je le mets dans les problèmes parce qu'on a eu des petits soucis Richemont non, bah non, bah non, je vais, je vais juste non, être honnête. Si, ils vont dire, on choisit les gars. Non, je, je vais juste être honnête. Ouais, c'est, c'est Je vais juste être honnête. Donc s'il tombe sur cette vidéo, ces gars-là, on va les revoir tous au, centre du fitness. Donc s'il tombe sur cette vidéo, je sais qu'il a mal pris le fait qu'on ait dit qu'il y a des chances qu'il soit chargé. Il peut pas se permettre de mal le prendre pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est champion de France. Ça veut dire il roule sur tout le monde, y compris des chargés. Donc on a le droit d'avoir. un À partir de ce moment, j'ai le droit d'avoir le doute que je veux, même 99%. Et euh, c'est la seule chose que je lui reprocherais, c'est ça. Sachant que as pas affirmé à 100%. J'ai pas affirmé à 100%. La seule chose que je reproche que je lui faire je dirais c'est sa manière de gérer euh, bah, les choses qu'on lui dit sur les réseaux tu vois il devrait pas le prendre comme ça il aurait dû venir nous parler c'était pas la meilleure réaction qu'il a eu en plus je l'aime bien Albatar, ah, il a tout donné gros je me suis appliqué je me suis dit coin gauche franchement c'est abusé rappelez-vous il y a deux ans il mettait que des home run que des trois points <rire> ouais, franchement efficace hein. mais par contre okay. là c'est ton côté on est d'accord bon les gars mort subite mort subite mais d'abord donne moi à des youtubeurs que je donne des défauts. Oh euh, ah ouais c'est vrai lui il mérite, il mérite qu'on l'insulte, il m'a niqué mon téléphone. Ah C'est <rire> cocoféine du okay. Cégime. Cocoféine, euh, honnêtement je vais te donner un vrai défaut, c'est l'abus de pré-workout. Il devrait arrêter d'abuser autant des pré workout il fait des mélanges de fous. Si tu passes sur la vidéo, je sais que tu vas passer dessus, c'est dangereux pour ta santé, tu devrais faire attention. C'est ok, c'est vendu, de la caféine, ce que tu veux et tout en pharmacie et tout, mais ça reste dangereux. C'est comme du coca, tu vas boire 10 litres, c'est dangereux, la caféine c'est pareil, il risque d'arriver des trucs, donc fais attention à ta santé. Donc là les gars c'est mort subite. Premier tirat il perd. Oh my God oh my God À gauche, je vais l'allumer. ça T'as eu de la chance T'as de la chance Vous avez vu cette frappe de Roberto Carlos là C'est n'importe quoi Vous T'as frappé extérieur Non j'ai frappé plat du pied oh, été... Incroyable ce qu'il m'a fait J'ai encore envie de jouer Bon les gars okay. euh, vous comprenez que ce concept là C'est pas pour cracher sur les oui, autres Ou non. sucer les autres C'est juste qu'au final on fait tous le même sport On fait tous des vidéos YouTube ça. Donc ces gens là on les apprécie oui, On peut on pas les détester euh, Mais bien sûr il y a du bon et du mauvais chez tout le monde Et même non, chez nous D'ailleurs si pas sur cette vidéo Donnez nous des, <rire> des choses <rire> mauvaises chez il n'y a pas de problème, on va arriver prend, à 10. On prend, on prend. Non, mais même vous les abonnés, n'hésitez pas à nous mais dire ce, pas, ce que sûr. vous aimez chez la FF et ce que vous, vous n'aimez pas et nous on essaiera de, de corriger au amélioré. maximum pour s'améliorer, notre but c'est de finir numéro 1, il m'a dit je jour où tu me foot, je vais l'avoir mauvaise en ah, plus, non, je sais pas si je l'aurais publié euh, en tout ouais, cas, est-ce qu'on la publie chien. avec toutes les dingueries moi, la on l'a dit, moi j'assume totalement ce que je dis, et je l'ai dit, aucune animosité c'est des gens que j'aime bien, donc ça me dérange pas on se retrouve l'année prochaine pour refaire le tacle du feed Game 3. On fera par version basket et je vais t'enculer. Et euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on l'avait fait il y a deux ans, tacle du feed Game 1, hein allez voir ça. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à liker, commenter, avant, euh, qualité, défaut chez la FF. Et euh, maintenant, je crois que c'est l'heure d'aller. Attends. Serre les abdos. Oh. Ah quand même ouais, frère si on veut tu veux vendre ou pas Donc les gars souscrivez un abonnement si c'est pas encore fait, 2 euros par mois vous avez plein d'avantages exclusifs, les vidéos qui sont euh, en privé sur notre chaîne YouTube, vous pouvez les voir avant tout le monde. C'est de la frappe ça quand même. Ah c'est lourd. Ah, c'est de la frappe. Bon on vous met un petit plan drone de loup qui va dans l'eau en mode sexy sensuel, sexy chocolat.